L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut se connecter à la plateforme Motique des BTSA, TC, UJAC du lycée. Donc, je suis sur la page iccfadumene.fr. Je vais lancer la plateforme. Je me connecte. Donc ici, je suis connecté et je vais aller sur application. Et ensuite, je choisis Motic. Alors, je peux très bien mettre cette adresse dans mes marque pages. Hein. Je n'ai pas besoin forcément de passer par le portail pour revenir une deuxième fois. Et ici, ce sont les mêmes identifiants mot de passe. Donc voici à quoi ressemble Motic. C'est un outil pour faire du marketing automation. Donc sur le côté, vous avez tout ce qui est configuration. Donc ici, moi, j'ai configuré deux choses pour travailler avec notre boutique WooCommerce. Il y a WP Motic qui permet, dans réglages, WP Motic, d'insérer des formulaires et des contenus dynamiques de Motic dans mes pages et mes articles WordPress et les widgets éventuellement. Ça, c'est très pratique. Et puis une deuxième chose, c'est dans WooCommerce, ici, Motic, c'est une extension qui permet, quand un client interagit avec la boutique WooCommerce, qu'il soit automatiquement enregistré dans les contacts de Motic. Donc ça, c'est ultra pratique. Ici, on verra arriver les différents clients. Alors motique, il y a plein de choses intéressantes, on peut faire des segments, c'est à dire qu'on va segmenter nos différents contacts entre des gens qui vont juste être des visiteurs, d'autres qui seront des leads, d'autres qui seront des prospects, d'autres qui seront des abonnés à la newsletter, d'autres qui seront des gens qui ont participé à une campagne marketing, par exemple notre code promotionnel de 20%. Ensuite, vous avez les différents composants. Donc, Les ressources, c'est là que vous pouvez mettre les fichiers à télécharger. Très simple. Par exemple, ici, j'ai mis un PDF que je peux envoyer à mes clients en échange de données personnelles, par exemple. On peut construire des pages d'atterrissage. Bon, Moi, je préfère utiliser WordPress pour faire ça, mais Motik permet de faire ça. Et on peut faire des contenus dynamiques. Par exemple, des prix qui vont s'adapter au pays de provenance du client pour afficher les monnaies du pays en question. Par exemple, les dollars aux états unis les euros en France et la livre sterling en Angleterre. Et puis ici, vous avez les campagnes qui permettent, comme le petit pictogramme le montre, d'automatiser un certain nombre de tâches. Au fur et à mesure que vous interagissez avec vos clients, vous pouvez automatiser l'envoi de mails ou alors faire des actions comme les changer de segments pour les faire passer de lead à prospect. Et enfin, vous avez les canaux. Donc là, vous allez pouvoir faire des messages marketing, des emails. En pop-in, c'est des fenêtres qui vont surgir, des fenêtres surgissantes du suivi social. Et ce qui va nous intéresser, nous, très vite dans la suite du TP, c'est comment on peut créer des emails avec Motik. Et voilà